Bonjour André Boucher. Bonjour Daniel. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau livre, ce nouveau roman, qui s'appelle « Tordre la douleur ». On parlera du titre tout à l'heure, si vous voulez bien. Et qui est, je ouais, crois, oui. le sixième livre que vous publiez aux éditions Le Mon et le Reste. Oui. Il y a une image de couverture, j'aimerais qu'on en parle. C'est un, une écorce d'arbre, c'est un arbre et qui est très, très torturé, j'ai envie de dire, très beau. Et Je me suis demandé si c'était une photo de vous c'est un nouveau arbre Non, non, non. On a travaillé sur, on a beaucoup réfléchi sur la couverture avec euh, un des maquettistes de, de du mot et le reste. Et donc, ils ont eu cette idée d'un arbre un peu tordu, parce que bon, ça, ça illustrerait parfaitement le, le titre. Donc euh, voilà, la couleur, c'était pareil, c'était bon, chercher un peu un vert, un ben, vert ou brun. Et puis, c'est ce qu'on voulait, c'est que l'objet libre depuis le départ et par le titre. Et puis moi, je commence toujours, vous savez, par les titres. Que ce soit donc par le titre, par la couverture et par les, les deux citations qui est un peu comme un sas d'ouverture au, au roman, que tout ça se, soit en adéquation. Quoi. Voilà. Que, que dès le départ, l'objet libre soit, soit la quatessence, finalement de l'histoire. Ces deux citations, euh, d'ailleurs, elles parlent... Elle parle de deuil, elle parle de, oui. de franchir une porte, elle s'adresse oui. à un vieil homme. Donc, effectivement, ces, ces deux citations, elles, elles, nous, elles nous préparent à rencontrer oui. Bernie, notamment. Oui, oui, c'est un sas, c'est un sas d'ouverture, elles annoncent la couleur. Quoi. <rire> Alors, la couleur, euh, j'ai envie de dire, c'est la couleur du deuil au début du texte, puisqu'on va rencontrer deux personnages, Bernie et et Sylvain, deux oui. hommes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même génération, mais qui sont tous les deux, euh, qui traversent un, un deuil. Pour Bernice, c'est la mort de son fils, quelques oui. années auparavant, dans une rupture d'anévrisme, un et pour Sylvain, c'est la mort de sa mère pendant le, les manifestations des Gilets jaunes. On, on y reviendra. Est-ce que vous diriez que votre texte, c'est à la fois un livre de deuil et, et d'apaisement et de renaissance je pense, oui, c'était un risque hein, au départ, vu en plus l'ambiance dans laquelle on baigne depuis trois ans. Ouais. C'est un risque de dire, euh, qu'est-ce qu'il nous fait Il va nous plomber complètement le moral déjà qu'on n'a pas besoin de ça. Et l'enjeu, c'était justement de, de faire tout le contraire, c'est-à-dire d'arriver à une sorte d'apaisement, des douleurs apaisées, et de montrer jusqu'à quel point des gens... Et c'est pour ça que le parallèle avec les gilets jaunes est intéressant. C'est que ces gens-là ne se connaissaient pas jusqu'à présent. Tout à coup, ils se rencontrent sur les ronds-points. Il y a une fraternité qui naît. Et là, c'est un peu pareil. Voilà des gens qui sont chacun dans, dans l'épreuve et qui, tout à coup, vont, vont euh, s'épauler, se conforter, se réconforter euh, au contact les uns des autres. Donc, c'était ce parallèle qui m'intéressait. Effectivement, il voilà. y a une sorte de dramaturgie dans ce roman où on voit des personnes qui n'habitent pas les mêmes espaces, qui ne se connaissent pas, et, et finir par converger vers le même endroit, en fait. Hein, euh, cet endroit, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Donc a, voilà, c'est ça, il y a un très joli jeu théâtral, je trouve, dans ce roman. Merci. <rire> <rire> Alors, on va parler peut-être un peu plus de, de Bernie. C'est quand même, euh, je trouve, le personnage pivot de ce texte. Enfin, moi, je l'ai vécu comme cela. D'abord parce que c'est lui qui ouvre le roman, donc avec la perte de ce, ce fils. Et puis c'est un personnage, j'ai envie de dire, qui me semble proche de vous, par son rapport oui. à la nature notamment. Oui, oui, on m'a de suite fait là, évidemment, la, la réflexion. <rire> on m'a dit, Bernie, c'est toi. Bon, euh, oui, et réciproquement. Bon. <rire> réciproquement. Euh, euh, maintenant, bon, vous savez comment c'est. Hein, euh, si on est dans l'autobiographie, euh, c'est flagrant et on n'en sort euh, finalement pas. Et si on est dans la fiction, bon, il arrive un moment où le, le personnage vous dépasse, il, il s'empare de, finalement de lui-même, de l'histoire. Ça, ça m'intéressait aussi, je ne voulais pas, moi, me, me projeter euh, trop. Et puis il y avait le, le livre précédent sur euh, un court instant de grâce, qui était un livre un peu militant par rapport à, à la forêt, par rapport à une entreprise à Biomasse qui voulait exploiter toutes les forêts du Sud. Donc là, Bernie, il est dans la forêt, mais il y vit, il est partie prenante. Et donc, je trouve, enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais je trouve qu'on est dans une vision plus aérienne de la forêt et de la nature, et plus, dé, plus, resserrée, plus resserrée dans les descriptions sachant qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans le livre et que donc je voulais pas évacuer non plus la, la dimension sociale du, du, du roman. Effectivement, ça, en vous... ça peut tirer trop quand même sur tout ouais. ce qui n'est dans le fond que je dis, pas un mouvement, parce que finalement, euh, ces gens ces ne gens sont pas... comment dire euh, Les gilets jaunes, c'est la manifestation d'un mal-être, d'un mécontentement. Certainement pas un mouvement. Et, et le message, il y avait un, quand même un peu une, une intention de dire aux gens, notamment les intellectuels, les écrivains et les journalistes, quand on s'empare comme ça des destinées, faites attention, quoi, ne nous dépossédez pas de nos devoirs. Je crois que le principal message chez les jaunes, c'était un peu ça quand même. Alors, ce message, il arrive à la fin dans votre livre c'est une parole amérindienne oui. que vous rapportez, qui dit effectivement les mots ont, ont tué les voix. Oui, c'est vrai, souvent. Et je fais le parallèle parce qu'en en fait, on s'empare souvent, nous les écrivains d'ailleurs, d'une histoire qui peut être l'accomplissement, le, le, l'aboutissement de, de je ne sais combien de paroles orales qui se sont transmises, mélangées, confrontées et nous, on s'en parle de ça et on en fait comme si c'était notre, notre production, alors que dans le fond, on ne sait jamais que, que devenir un interprète de plus. Il y a le personnage de Sylvain euh, qui, est, qui est très proche des Gilets jaunes, puisqu'il oui. euh, s'installe à un rond-point, d'ailleurs il est, il est un peu tout seul d'ailleurs, à un moment donné, et lui, euh, il va faire un chemin dans le roman, il va s'en se, détacher justement, s'éloigner de, de ce non-mouvement, et choisir peut-être plutôt la voie d'un apaisement intime, hein, euh, d'une réconciliation avec soi-même. Donc c'est un personnage intéressant en cela qu'il euh, il a d'abord adhéré à cette chose et puis finalement il s'en éloigne un peu. Oui, par rapport à Bernie, il est donc évidemment plus jeune, il n'est pas confronté au même dilemme, mais euh, la douleur est quand même euh, comparable, parce que la douleur, c'est la douleur. Bon. Ensuite, euh, il est plus secret, il est presque elliptique, son dilemme intérieur avec Elodie, euh, donc la jeune femme qui a malencontreusement euh, contribué à, à, à faire perdre l'équilibre à, à la mère de Sylvain. Euh, son dilemme, il reste à lire entre les lignes, finalement jusqu'à la fin avec elle, parce qu'elle, elle n'arrive pas, elle se sent… Évidemment qu'elle se sent un peu coupable, ça c'est la moindre des, des choses, mais ça va plus loin. Elle n'arrive pas à se, se détacher, elle n'arrive pas à se mettre à sa place. Et là, voilà, elle a participé à quelque chose de dramatique, et puis bon, elle se fait oublier. Non, elle au risque presque de la sœur de Sylvain, elle ressent ça comme du harcèlement, au risque presque de les harceler. Et donc ça, ça m'intéressait de montrer comment. Euh, des gens qui que tout devrait séparer, bon finalement petit à petit ça m'a doué, disons, ça On m'a interrogé, on m'a dit est-ce que c'est un livre sur la réparation parce que bon il y avait dans ma tête il y avait ce livre de Louise Erdrich magnifique La Rose où il est question parce que les Amérindiens ont ce sens de, de la réparation et donc il y a un, il y a deux familles et il y en a un qui tue accidentellement le fils de l'autre famille. Pour réparer, il offre un de ses enfants. Et donc moi, je voulais pas, je voulais pas euh, rentrer euh, trop… Euh, parce que je considère qu'on peut pas tout réparer. Euh, ça ne se déroule pas comme dans un garage. C'est d'où la métaphore avec Sylvain, <rire> qui est et, et oui, il euh, y a des pièces qu'on ne trouve plus, qu'on ne changera jamais. Tout juste, on peut finalement… Rapistolé, Et ça met un éclairage aussi sur, le, sur la résilience. Mmh. C'est-à-dire que c'est un concept qui est devenu un peu fourre-tout et je m'en méfie. Et donc, voilà, moi je pense que, dans le fond, euh, on ne sort jamais indemne d'une épreuve. On en sort appébli et le temps, le temps, de son heure et on cicatrise. Pour finir, j'aimerais qu'on parle quand même de l'autre personnage féminin qui s'appelle mmh. Edith. Et qui va oui. rencontrer Bernie, elle, elle est en fuite, elle est violentée par un compagnon, sauf qu'elle a répondu, elle, elle a fracassé le crâne avec une bouteille. Il le rencontre sur la route et il va la ramener chez lui, dans sa ferme, très isolée, très entourée d'arbres. Et en fait, l'enjeu de la relation entre Bernie et, et, et Edith, c'est plutôt un enjeu de transmission, me semble-t-il. Oui, oui, oui. c'est une relation euh, complexe parce qu'ils ont évidemment une différence d'âge, lui, au départ, il, il s'en va, il le rompre avec son lieu et le fait qu'il boit du noir à pu en finir et donc il renoue avec le pèlerinage au Sainte-Marie de sa jeunesse. Et il part comme ça, bon, et finalement, ça se passe pas comme prévu, il y a donc Edith sur son chemin. Et là, il décide de faire demi-tour parce qu'il comprend de suite instinctivement qu'il y a un danger et qu'il faut qu'il la protège. Et à partir de là, il est à la fois protecteur, initiateur, grand frère, presque un peu père. Mmh. Elle a une mmh. relation, c'est dit dans le livre à un moment donné, euh, amoureuse avec lui, mais euh, pas du tout, disons, sur le plan physique. Mmh. Elle a une relation amoureuse par rapport à cet euh, individu qui tout à coup lui fait découvrir un univers. Et donc, ils vont… Ils vont eux aussi, ils vont s'épauler, se réconforter, se soutenir. Enfin, à la fin, il a cette espèce de panique parce que Sylvain lui propose d'habiter dans le, la maison de, de sa mère. Parce que bon, hein, il faut bien qu'elle fasse aussi un peu sa vie quand même. Il faut rester quand même euh, dans le réel. Et en même temps, il a cette panique et euh, elle va le rassurer en lui disant qu'elle n'entend qu pas se séparer finalement de, de, de, de lui, quoi. Hein. Elle, cette relation d'amitié va perdurer. En tout cas, je vous remercie pour ce texte parce que il y a une grande grande subtilité je trouve des sentiments entre des hommes et des femmes qui ont effectivement oui, de grandes une délicatesse différences délicatesse, entre eux. Je... Ouais, délicatesse, oui. voilà. Merci beaucoup pour ce texte André. Merci merci à vous Nadia. À À bientôt. À bientôt. À bientôt.